Bah oui Il a réussi ce que tous les hommes bah, ont Faut juste que t'apprennes à battre de à battre tes pieds, à, à bouger tes mains. Est-ce que tu m'a Bah, Il est bon <rire> oui, là il la Pépou Est-ce que tu fais Je t'adore Est-ce que tu m'a Je te nioque même niaque. Les gars, je viens, je viens de choper l'une des choses les plus pétées oh, Avec les élytras en plus Oh mon dieu Bonsoir Youtube, j'espère que vous allez bien, c'est Bichard, on se retrouve pour une nouvelle vidéo tranquillement posée dans ton... Bébé, comme tu as envie de le faire Aujourd'hui, UHC 1.18 Et oui, en fait, la nouvelle version 1.18 est sortie cette semaine et vous en avez certainement déjà entendu parler C'est pourquoi on a décidé d'organiser en stream un petit UHC en 1.18, vous connaissez l'UHC, c'est sur ça qu'on joue la plupart du temps et c'est peut-être pour ça que vous me connaissez certainement. Du coup, spécificité de l'UHC, en fait, c'est un UHC Flower Power. C'est-à-dire que, à chaque fleur que l'on va casser, un item aléatoire de tout le répertoire des items de Minecraft va nous être droppé. Ça peut être des blocs d'or, des œufs de dragon, peut-être même des œufs de guardian, ce genre de choses. N'importe quel bloc. Et ça, c'est incroyable. On a des items dans l'UHC qui peuvent être très intéressants, mais qu'on n'a jamais pu tester parce qu'on s'est bloqué, nous, en 1.8, à cause du PVP. Mais je prends l'exemple de l'arbalète, du trident. En tout cas, j'espère que la vidéo va vous plaire. Petite information, voilà Si par hasard tu peux t'abonner pour qu'on essaye d'avoir les 100 000 abonnés Ça me ferait trop plaisir Ça palier pas dit que, que je rêve d'avoir en fait Que je, je souhaite avoir le plus bah, le plus tôt possible et surtout pas bah, juste l'avoir en fait, genre ce serait trop cool Le trophée, vous voyez pas cette petite place là Juste au-dessus du t-shirt de The events Event Et n'hésitez pas, hein, bah, évidemment si vous likez, commentez Ça fait référencer la vidéo, du coup ça la fait monter dans les tendances Donc euh, si vous pouvez le faire ça me ferait trop plaisir N'hésitez pas à venir en stream aussi sur Twitch Je vous laisse avec la vidéo comme Fortnite, tu tu, tu, oh, tu sneaks ça, pour drop, tu tu spawn où tu veux sur la map. Oh le drapeau il a bougé frère. Ah ouais mais en fait on va tous spawn au même endroit. Attends mais on fait toute la map là du coup. Bah ouais bah attends mais t'es sûr quand Oui bah oui. J'ai sauté j'ai sauté. Oh, je suis fan je suis fan. Ok y a pas mal de fleurs là. Ah mais c'est vrai c'est un à power oh, là, Vous oubliez le principe du jeu frère. Oui oui bah oui. J'ai du bambou. C'est du bambou ici mon gars <rire> C'est du bambou par là J'ai mis mycélium, hein, je pose, on sait jamais si les gens sont intéressés. Oh, j'ai 63 œufs de tortue, je pense que. Je pense que c'est game. Oh j'ai.. Bon oh, euh. 59 oh de Boots, allez C'est quoi ça C'est quoi ces œufs là frère oh, J'ai pas de ta réussite. Oh Ça peut être trop bien ça. Ça peut être très drôle. Euh... Il me faut, faut des fleurs. Okay. ok. Ah, intéressant. Ça va être marrant quand on va tuer des mecs qui auront des... se baladeront avec des shulker box remplis de stuff. Ok les gars, qui c'est qui a une deuxième vie, c'est bibi <rire> Les gars, je viens de choper l'une des choses pétées <rire> Je savais même pas que c'était possible. Il y a des drogues. Ça c'est bon. Hop, ah, c'est bon. Donc, il me faut de l'opsie. Bon, oh. ça c'est sympa ça. C'est quoi ça Tchèche oh. en netherite. Ok, bah je peux... <rire> toujours plus, frère. J'ai une petite tête Je vais pas faire de gap là T'as les fais en fait... Oh J'ai plein de piqueurs quoi <rire> En vrai, par contre, niveau stuff ça va, hein ouais, Peut-être un peu plus. Enchante-toi en vrai. Bah oui mais j'ai pas de la Wouhou Il y avait des flèches. Ça c'est stylé. Il y avait du stuff enchant. Ça c'est stylé aussi. Protection de direct. une fois abusé ce qu'il a là on va revenir bon allez est ce que quelqu'un a envie de dire quelque chose J'ai il avait des blocs d'or. Ça me met trop bien. Pas oh des Golden head, hein. Et 24 Golden Apple, j'ai 18 Golden head. Bien. Où si je fais ça Oh, avec les élytras en plus! Oh mon dieu! Il y a un mec là? C'est pété ça! Lui, ça va être chaud de le tuer! Hein. Moi, j'ai pas ça, moi! J'ai pas ça, j'ai pas ça, j'ai pas de chance! Mais wesh On me drop tellement vite oh merde Ok, il avait 58 Golden head. Bon, on est bien. Oh. J'ai récupéré tout mon stuff. Pas moi vous êtes encore, reste... encore en vie, vous Ouais, oui, moi je suis encore en vie. Mais ça me casse les couilles, frère. Il y a Salut l'équipe, des... ça va Mais y'a des gars, ils cross team sur moi en fait. <rire> ça. Mais les chiens, frère, ils. ils qu On qu'on est fatigués. Mais oui, <rire> enfin, je suis encore en raid. Les gars. <rire> allez, allez, allez Oh va pas dans le village, Me retourne pas dans le village frère Non mais frère il... ça c'est bon on a fini frère Je, vais le... je vais le démarrer C'est pas... Exp... pas du tout explicite hein Mais frère, ça se voit qu'on est sur article Les mecs ils jouent comme si on était en train d'en faire une vraie game Moi je vais vous montrer ce que c'est un article je vais sortir mon arc On pouvait faire. Euh... Oh, il a des pommes le gars ou quoi là Euh. Bichard Il est eh Il oui, là. je regarde. C'est bon. Yeah. Moi je n'arrive. Je, je faire quoi tout ça Moi j'ai trop de gap. <rire> j'ai vraiment trop de gap. Mais frère, frère, tu sais que j'ai. deux. Oh Jure oh, oh Let's go Oh mégas, le mec... le mec que j'ai tué, il avait des hydras. Oh putain, j'allais te proposer un marché pour te l'otacheter tes ailes Je <rire> peux pas jouer <rire> Je me cache sous l'eau Non Ah. Y'a trop de trucs dans mon... Y'a qui me tire dessus Oh merde on peut pas poser de wither sous l'eau Tu <rire> peux te faire baiser frère j'arrive pas à poser Et non Tu mets des coups là Wouhou C'est quoi qu'est-ce que t'as Pose, pose, pose, pose, pose les têtes, pose les têtes Mais en fait chérie on prend pas de dégâts Regarde Oh le bâtard il fait trop mal <rire> je, je, je, je, je n'en peux plus de je sais frère je veux qu'il s'arrête J'ai tué le Wizard Omega Et on fait avec Alors. Eh, ça va être dur de le tuer hein j'ai trop peur <rire> Petit con va bah. Oh ça se fight là-bas, ça se fight Oh vas-y, ouais. moi je suis... Moi je suis. Oh, oh, <rire> oh le bâtard Oh il t'a baisé Oh il l'a baisé ah, Tu sais que je le fight, je le tue hein Moi aussi non oh, Il <rire> un stuff pété déjà oh, J'ai plus de feu hein Attends, Attends, j'ai mis du slow nest Attends, oh, j'ai mis du slow nest. Oh wesh, what the fuck T'as fait la toupie Hop, touché Hop Non mais c'est trop oh, long J'ai plus de flash de slowness. C'est trop chiant genre. Il est... Il... il est passé où oh, tu... oh mon pauvre balle Si j'avais su, j'aurais fait des perles, hein Il va perle hein. Oh, il n'y a pas de dégâts de perles Il n'y a pas de dégâts de perles mais du moment où arrives à y aller à, à, à, à l'Elytra c'est qu'il y a un problème Vas-y mais j'ai pas envie de jouer en Elytra moi oh, Est-ce que tu penses <rire> si j'envoie mon trident quelque part je touche quelqu'un Ouais oh, je vont pas assez vite Ah mais ah, bah non il est en train de, de taper l'autre Il perd pour sortir et il, part... il veut pas essayer Eh hey, vas-y hein Cassez les couilles Oh Y'a plus de bot Marche-le Bah je sais pas je... C'est bon avec ça normalement je le tue. Hein. Flower power, je vais acheter cancer. Ça fait mal à ce qu'il est dedans Pas la papa. Je récupère ça. Je récupère ça. Oh non. Euh, du coup. Euh... Je pense qu'il va te laisser tuer hein. Il doit pas avoir de heal <rire> <rire> je, je voulais pas le ghost Bon Eh, Il serait peut-être temps qu'on se fasse un petit, petit, petit, un petit Un petit fight là Vas-y Allez Vas-y mon gars Tu me Jouer à la partie <rire> s'il vous plaît moi oh, aussi Oh putain Oh là là, mais on est faux. Fait... Oui mon chéri Oui chéri oui Allez on finit la game maintenant. Hein. Ouais vas-y. Ah je suis pas plutôt. Vas-y bagot Oui. oui. Chéri, t'as des flèches de poison, t'as des chefs de... Des flèches oh. de poison, chéri Notre game oh, on les joue <rire> ensemble frère. Par oh. contre, c'est trop stylé les fights avec le trident, frère. Oh, mais c'est trop bien, frère. Hein. Salut. Mais mais le mais dimanche, on en discutait avec on en discutait avec Marwan Déville et, et putain des UHC avec le trident et tout. Mais qu'est-ce que ce serait stylé Genre, tu vois, ça, tu sais qu'avec ce que tu as là au niveau 3 frère, tu, tu peux monter des montagnes de 50 blocs. Hein. Même si tu meurs, le fight est trop stylé. Je je crois que le fight est trop cool hein Non vraiment c'est. Et putain, et moi je suis mort comme une merde parce que je voulais jouer avec des chiens qui étaient des PNJ. Hein. 3, ce serait encore plus beau. Ah, oui. Oh. Oh. Oh. Je... non, Oh. Oh. Oh. non, je Oh. Non, je oh. Non, je je oh. Oh. Je monstre le move oh le move trident monstreux un poséidon c'est trop bien en fait vous êtes tous les deux vous êtes tous les deux des, des strates de fou c'est trop drôle frère. ça c'est un peu Main. Mais chérim Non mais, ch mais tu es con, chérim, je fais exprès. Tu, tu es parti chez Poseidon frérot. il prend hein. la tête, J'avoue que j'ai les Underpal depuis tout à l'heure, donc je peux le tuer, mais je préfère être client. C'est tellement plus stylé frère. Tu peux parfois ça faire un de distance. Hein tu vas gagner. Eh, hey, une game n'est jamais perdu, comme il a dit. Hein. Ouais. ouais C'est jeune. Putain, il est trop loin. Ouais, ouais. Le Tridon <rire> Putain le trident est tellement stylé hein ouais. Le skidon ouais, de dingue, mais... LE Trident De toute façon je pouvais pas, j'allais broque, de partout. J'ai du ça, bambou hein. C'est du bambou ici mon gars <rire> C'est du bambou par là C'est du, <rire> du bambou juste là, frère <rire>